Je me suis dit, il bouge, c'est formidable. Je vais bouger, car cette société ne m'a jamais plu. Je viens d'un milieu bourgeois où, où j'ai été à l'aise, j'avais pas de soucis. Euh, j'étais plutôt conformiste, mais j'étais révolté. Et je suis toujours révolté par les injustices, par euh, les riches de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Ça me, c'est un monde qui me va pas. Je sais qu'un jour il s'arrêtera, ce monde-là, qu'un jour il sera parfait. Mais au rythme où ça va, il faut encore attendre 2000 ans. Donc, de temps en temps, je veux venir. Et je suis venu, je suis content. J'ai vu l'espoir, j'ai vu ce qui se passe surtout. Et ce qui s'est passé, c'est que le, le pouvoir en place a tremblé. Et ça, je n'y attendais pas. Et j'ai aimé. Parce qu'il faut faire trembler les choses, il faut les faire bouger. Et mon espoir, c'est que ceux qui nous dirigent, qui sont les puissants, qui sont hors sol, qui ne voient pas les choses, puisqu'ils sont dans, un, dans leur monde, et bien qu'ils sachent que chez nous et dans le monde, les gens vont bouger. Moi, je jamais été révolté, je n'étais pas spécialement à gauche, mais pour autant, je suis pour les libertés, pour l'égalité. Ah, l'égalité, il faut qu'elle vienne un jour. Elle n'est pas là, mais il faut qu'elle vienne. Donc, c'est peut-être mon côté chrétien, je rappelle ça. Mais ça ne fait rien. Je me sens gilet jaune parce que je suis avec les autres. Mon, mon monde idéal, c'est un monde bien structuré. C'est-à-dire où les, où les mots ont vraiment une implication. Aujourd'hui, notre monde est dirigé par des hommes politiques qui disent des choses et qui font l'inverse. Donc j'attends, mon espoir, c'est que le monde devienne honnête, que la vérité avec un V majuscule s'installe dans la société. Et qu'à chaque fois que quelqu'un ne fera pas cette vérité, il y ait la possibilité que, que les gens disent « non, cet homme-là se trompe. Donc le RIC, il faut qu'il vienne, le référendum d'initiative citoyenne, il faut que la société ait plus de poids. Donc le monde idéal c'est quelque chose où vraiment chacun aura sa place et chacun respectera chacun.